Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suis dit que Je de ميدان يد دي الاعمار ديال قاري القاري وكذلك للكومبوزون داني ايكوسيستيم من المكونات النظام البيئي ايكوسيستيم على نظام بيئي معين هذو هما النقاط الاساسيه اللي تتمحور فيهم هذه هاد الحصه هذه كملخص مبسط حول الشابيتر 1 او الفصل الاول المتعلق بالخرجاء biya au kharja ecologia sortie écologique bonjour mes chers élèves de tronc commun alors aujourd'hui on va voir deux points principaux qui résument ce chapitre 1 sortie écologique il s'agit de premier point étude d'un peuplement du milieu terrestre c'est très important ce point là et deuxième point on va connaître et identifier les composantes d'un écosystème de cela dans cette vidéo alors dans ce chapitre 1 sortie écologique on va voir étude d'un peuplement du milieu terrestre ça veut dire choix des secteurs étude de l'organisation des plantes et du peuplement animal Alors l'étude d'un peuplement du milieu terrestre on va commencer par choix du secteur ou choix du lieu c'est-à-dire tout simplement un milieu naturel milieu où l'homme intervient le moins souvent et de cest à le site à choisir ne doit pas être très loin de l'établissement scolaire afin d'éviter la perte de temps, la location de moyens de transport et ses dépenses et les imprévus. Trois conditions sont exigées pour la réalisation d'un relevé. Trois conditions. Il y a trois conditions qui sont exigées pour la réalisation d'un relevé. Dimension adéquate pour contenir un échantillon d'espèces représentatives de la communauté. Uniformité de l'habitat. Le relevé ne débordera pas sur deux habitats différents et homogénéité de la végétation. J'ai demandé comment on peut faire une charte de la charte de ma de de des dimensions adéquates comme l'exemple d'un herbier qui est une collection d'échantillons euh, végétaux séchés puis disposés sur des feuilles de papier sous forme de planche alors c'est un cas des végétaux on appelle technique de l'herbier et d'un adhéras s'agir et alors pour les autres cas, surtout les cas des animaux terrestres et aquatiques, on trouve cage d'élevage, aquarium, euh, peut-être conservation d'un reptile dans le formol, conservation d'un vertébré mort, ce qu'on appelle taxidermie. Il y a aussi euh, collection d'insectes. Alors, Pour la plupart des insectes, les conserver secs et épinglés dans une boîte étanche, ce qu'on appelle type carton entomologique est le moyen idéal pour les conserver et les présenter. Et donc, il y a des techniques de la réunion qui sont disponibles dans le cadre de la bière. Je vous offrir sur toutes les للحفاظ على العينات بشكل جيد. alors deuxième condition c'est inhomermite uniformité de l'habitat. بمعنى توحيد الموطن. بمعنى ان خاصنا نستخرج العينات من موطن واحد فقط وليست من مواطن متعدده uniformité de l'habitat, le relevé ne débordera pas sur deux habitats différents. والشرط الثالث لإنجاح الخرجه البيئية ما يتعلق ب ما يتعلق بمكان الخرجه البيئية هو homogeneité de la vegetación المكان الذي ستوجد فيه يكون هناك تجانس في الغطاء النباتي إذن هناك كيفية الحفاظ على العينات بشكل مناسب كذلك توحيد المواطن لاستخراج تلك العينات. ميكونش هناك مواطن متعددة أو أماكن متعددة. وتجانس. ذاوني مهم. وموجينية دولا فيجتاسيون. ما التجانس الغطاء النباتي الموجود في ذاك المواطن بالضبط.